Alors depuis les revendications posées le 17 mars le 17 juillet pardon, nous passions en première phase nous marchions en la rue nous voyaient courir parler les notables à partir du 15 novembre nous passions à deuxième phase nous occupions l'espace public et là nous commençons vraiment à occuper des nous aujourd'hui là nous une troisième phase que nous a entamée. c'est la question des négociations suite à, à, à envoi à un document de travail que nous bal les élus nous proposons hier que nous rencontrions nou vendredi 10 à 10h pour nous finaliser un protocole de méthode et entamer les négociations. Et donc nous allons attendre une réponse à nous. Et donc aujourd'hui, nous allons dit que nous plus que jamais mobilisés dans les entreprises, dans les cliniques, dans les l'hôpital, dans les pompiers, dans le médico-social et également aujourd'hui, nous allons mettre toute force en nous à des négociations là pour nous aboutir. Mais nous allons dit très clairement, les premiers points qui ont l'étude à dans le cadre de la plafond de revendication là, c'est tout ça qui a concerné la suspension des personnes y dit qui n'ont pas vacciné et les libéraux et les pompiers. Et ça, c'est le premier point que nous devons être abordés à négociations négociation là, et nous faisons des réponses. Ils disent nous, quand ils ont commandé. A puis, en délégation interministérielle. Nous pouvons de parler de délégation interministérielle. Mais encore une fois, nous allons à ce que les élus et l'État s'isent à la table de négociation pour nous aborder toutes les questions et porter les réponses qu'il faut. Parce que si ce n'est pas ça, il n'y a rien qui peut arrêté. Gros peut arrêté, grève peut-être mobilisation peut arrêter, trouble à l'autre public peut Il faut mettre ça en tête à eux. Parce que aujourd'hui là, on y a 000 Guadeloupéens qui menace d'un licenciement qui ne peuvent travail travailler Ni plus de 1500 500 qui déjà ja suspendu, au total ni 5 000 qui concernait Et en plus, ni monde dans l'hôtellerie qui soumis pas sanitaire, ni mouns au niveau des collectivités qui soumis pas sanitaire. Donc ça veut dire que nous ni peut-être entre 5, 6, 7, 8 000 personnes qui sont qui là, qui a dit non à l'obligation vaccinale, et qui a risqué de ne pas travailler Nous peut pouvons ça. accepter ça. L'éadon pays, on est 80% des personnes qui peuvent pas vacciner, faut tenir, faut aussi ans temps pour parler avec pour nous trouver n'y a fait et nous fait conseil par pas attendre va ca imposer yo là, la imposition a yo nous en catastrophe sanitaire nous tout le temps les différents témoignages qui fait là notamment en beau qui suicidé parce qu'il pas tenu soin en l'hôpital en l'hôpital aux abîmes à, à, à, à, à... À, à, à Providence. Même si c'est ça qui est arrivé. Des centaines et des centaines de Guadeloupéens, de par fermeture à, à cabinet de médecins, qui n'ont pas accès aux soins. Des milliers de Guadeloupéens qui n'ont pas accès aux soins parce que là, à, dans toutes les cliniques, tous les hôpitaux, ils ont fermé les services, ils ont fermé les lits parce qu'ils n'ont pas suffisamment de gens qui travaillent. Et ça, il faut autant de ça. Donc, en un certain moment, nous a arrêté de les couillons. Et en nous garder la réalité en face, en nous réhabiliter et réintégrer l'ensemble des soignants, l'ensemble des professions libérales, l'ensemble des pompiers, l'ensemble de tout le monde qui a goumé. Nous qui rigolo et aberrant. Je dis là, les pompiers en grève. Les pompiers non vaccinés ont en grève. Ils ont réquisitionné des pompiers non vaccinés pour aller travailler. Manoir était fait chez mon, vous ne réquisitionner des agents hospitaliers non-vaccinés pour faire le travail. Mais non, Manoir était fait chez vous, c'est ce cinéma. Eh bien, si vous êtes capable de faire du travail sous réquisition, vous êtes capable de faire du travail. Il n'y pas de réquisition, réintégrer vous et finir avec ça.